Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouveau, ce nouveau débat, pas cette critique, la critique elle est déjà sortie, le nouveau débat avec nos amis de chez PlayStation Inside, des membres de Naughty Dog Mag et aussi des personnes qui n'ont jamais connu l'univers de The Last of Us. Euh, ça fait donc même pas 48 heures que l'épisode 3 de la série The Last of Us est sorti, il est disponible depuis dimanche enfin lundi matin à 3h du matin sur Amazon Prime, un épisode qui va faire parler, qui a fait parler, qui euh, est exceptionnel et donc du coup on va en débattre ensemble. Donc bien entendu cette vidéo on va spoiler euh, bah du coup le jeu et la série jusqu'à l'épisode 3 et donc jusqu'à la ville de Bill on n'ira pas plus loin pour ce qui est du jeu parce que forcément il y a des invités qui n'ont pas joué au jeu donc on ne va pas les spoiler et pour ce qui est par contre de l'épisode 3 on va totalement le spoiler donc euh, je vous conseille de regarder cette émission et ce débat uniquement si vous avez euh, déjà vu cet épisode forcément sinon on risque de vous gâcher la surprise si vous voulez voir ma critique personnelle avec et sans spoil c'est dans la description de la vidéo et c'est sur la chaîne Naughty Dog Mag et donc voilà sur cela les amis et bien regardez, j'accueille directement nos invités La semaine dernière on avait Brian du côté de chez PlayStation Inside Cette semaine on a Axel, comment ça va Axel Très bien et toi Et ben écoute ça va très bien, je suis très content de te recevoir Merci beaucoup bah, de nous faire le plaisir de participer à ce petit débat ah, C'est un plaisir à partager hein du coup, on est toujours avec Linou, Linou, qui est notre, bah, notre, notre petite nouvelle, qui n'a jamais vu The Last of Us, qui découvre au fur et à mesure des épisodes. Comment ça va Linou Ouais, ça va, je suis trop trop contente d'être là, euh, surtout aujourd'hui, pour parler de cet épisode exceptionnel. Ah bah écoute, plaisir grandement partagé, je pense que ça va être une belle émission, et donc forcément, à bah, chaque fois ça que je ne présente même plus, Emma, comment ça va Emma ça va super, j'espère que vous aussi, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cet épisode, donc euh, hyper contente d'être là. Je pense, je pense, je pense, tout de suite, on va bah, je vais commencer par les par les stats, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé les stats il y a euh, quelques minutes euh, sur, euh, sur Twitter notamment. Alors bon, là, là, si vous regardez la vidéo, ça fait un petit peu plus de temps, mais euh, on est sur euh, on est quand même sur du sur, sur euh, encore une hausse des, des, des, des stats, je suis en train de les, les chercher, les retrouver, parce qu'on a fait 4... On a fait. Ils ont fait 4,7 millions euh, de spectateurs pour la première, pour le pilote. Donc c'était quand même le deuxième plus gros lancement d'une série HBO sur HBO Max. Alors c'est des chiffres uniquement qui concernent uniquement HBO Max. Donc forcément qu'à l'échelle mondiale, vous imaginez que c'est encore plus, euh, plus, plus grand. Euh, donc le premier c'était House, euh, House of the Dragon qui avait fait 10 millions. Donc forcément il y a un palier mais bon House of the Dragon c'est quand même le, le spin-off de Game of Thrones. Donc voilà, Là, The Last of Us ça reste quand même pas de niche mais c'est une nouvelle licence bah pour des personnes comme Linout qui ne connaissaient pas etc donc forcément ça a moins, moins d'impact donc c'est quand même assez propre ça a quand même bah, dépassé chaque saison de, de Game of Thrones donc c'est plutôt pas mal euh, le deuxième épisode a fait 5,7 millions donc il y a quand même un million de plus et c'est une hausse de 22% et là c'est aussi historique parce qu'en en fait c'est jamais de l'histoire de HBO, il y a eu une telle hausse entre un épisode pilote et un épisode 2 donc c'est quand même assez, euh, assez fort et l'épisode 3 a réuni quant à lui 6,2 millions de spectateurs donc c'est encore une hausse de 12% par rapport à la semaine dernière et l'épisode 2 donc autant vous dire que de semaine en semaine la série euh, The Last of Us attire de plus en plus peut-être de curieux euh, qui ne connaissaient pas et qui en entendent parler donc c'est plutôt cool on va commencer tout doucement par un petit tour de table de savoir un peu ce que vous en avez pensé Honneur euh, au nouveau cette semaine Axel, dis-nous un peu Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 3 euh, de... Alors, je rappelle, hein, on, on ne connaît pas nos avis. Alors, moi, je connais forcément un peu celui d'Emma parce qu'on en parle un peu sur le Discord de, de Naughty Dog Mag et on en a parlé aussi un peu avec Linou, mais euh, on ne on s'est pas concerté avant. C'est vraiment là... Euh, donc, voilà, Axel, euh, je ne sais pas du tout ce qu'il en a pensé. Il a le droit de aimer ou de ne pas aimer. Dis-nous, Axel, qu'est-ce que tu en penses ah, C'était un excellent épisode qui euh, prend le risque de s'éloigner du jeu aussi bien au niveau de... De l'histoire et aussi du, du message véhiculé. Et ça, c'était bien surprenant et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ok, très bien. Donc, avis positif. Euh, de ton côté, Emma, qu'est-ce que tu en as pensé <rire> ben, Tu vois, j'étais un peu sceptique, pas sur cet épisode, mais sur le fait que la série, parfois, allait s'égarer un petit peu des jeux. Euh, et bien là, c'est un grand euh, pari réussi parce que finalement, ils sont totalement détachés du jeu. Et okay. euh, c'est un épisode exceptionnel, quoi. Donc. Euh... Ok, très bien. T'as versé ta petite larve encore Peut-être. Ah, Peut ah D'habitude, celui-là, il était quand même assez violent. Ouais, ouais. celui-là, celui il était assez, euh, assez violent avec la musique. Enfin, on va, on va en reparler. Et toi, Linou, donc, qu'est-ce que tu en as pensé de, de cet épisode euh, bah, Moi, j'avais aucune attente, du coup, comme je ne connais absolument pas euh, le jeu ni, ni le, le déroulé du jeu. Et, euh, et j'ai. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à on va en parler, hein, mais je m'attendais pas du tout à ce florilège d'émotions euh, tellement fortes. <rire> Bah, je, je pense que là par contre pour le coup personne ne s'attendait, euh, même <rire> non, la, la, première fois, la, la, la première fois parce que du coup moi j'ai vu trois fois l'épisode, euh, je l'ai revu juste avant de faire la critique et je l'ai revu bah, du coup là en, en, en, v, en VF parce que je l'avais vu à la base que, que en VO, sous-titré VO, sous-titré anglais, donc j'étais peut-être passé à côté de certaines subtilités, mais c'est vrai qu'à à, à la, à la base j'étais très sceptique parce que je l'ai trouvé formidablement beau, euh, euh, très poétique et tout J'étais même surpris de voir que c'était Craig Mazin Qui l'a écrit et non Neil Druckmann Il a écrit tout seul Craig Mazin Donc là il n'a même pas eu l'aide de Neil Druckmann Parce qu'il y a certains détails et On va y revenir euh, notamment autour de la lettre euh, La lettre laissée par Bill euh, En fait c'est des petits détails Qui, qui d'habitude sont le, le, le propre de Neil Druckmann Donc c'est vrai que j'ai été vachement surpris De voir en fait que Craig Mazin s'en est aussi bien sorti Qu'il a tellement bien saisi l'âme de The Last of Us Et que finalement bah, il, il s'est bien trouvé avec, avec Neil Druckmann et, euh, et donc du coup, j'étais quand même assez surpris parce que l'épisode est fantastique, il est extrêmement bien écrit, le jeu d'acteur est incroyable. Enfin, j'ai envie de dire que l'épisode est quasiment parfait, euh, mais j'étais extrêmement frustré parce que bah, la ville de Bill dans le jeu est quand même un grand moment et, euh, et on apprécie énormément ce passage-là qu'on attendait tous. Notamment, donc pour expliquer un petit peu à Linou, euh, alors attends, j'ai des petits bugs sur euh, la cam d'Emma, je sais pas pourquoi. Euh, ah oui, moi aussi j'ai. Ouais, Emma, tu as quand bug. Euh, je sais pas pourquoi. Je la rallume. Vas-y, vas-y. Euh, et donc du coup, euh, bah, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, ok, l'épisode il est fantastique, mais euh, il manque un truc. Et pour expliquer un peu à Linou, en fait dans la ville de Bill, euh, donc Ellie euh, arrive avec Joël. Alors déjà, là c'est un petit patelin de village. Dans, dans la ville de Bill, dans le jeu, c'est vraiment une grosse, grosse ville. Euh, on, on est vraiment sur un, sur un gros truc. Et en fait, euh, on va dire que Bill est un personnage beaucoup plus renfermé, beaucoup plus survivaliste, beaucoup plus solitaire, euh, beaucoup moins humain et touchant qu'on a pu voir dans la série. Et en fait, on va dire qu'entre lui et Ellie, c'est ultra électrique avec un florilège de vannes des deux côtés où vraiment il se tire dans les pattes euh, à un moment il y, y a Bill qui fait, euh, qui fait à jouer et bah surtout vous me collez au cul et vous et vous me lâchez pas et lui qui lui lâche bah, c'est sûr qu'on risque pas de le louper parce que bah, voilà et Bill il est un peu un peu fort et tout donc voilà on est sur des trucs où euh, dans la série c'est quand même master class parce que enfin euh, dans le jeu je veux dire parce que on a un, un gros euh, un gros passage où euh, bah c'est cool. C'est vraiment un peu le moment de douceur aussi où justement, euh, on c'est un peu détente. Euh, ça s'envoie des vannes. Mais c'est aussi une partie du jeu euh, qui est très axée sur le gameplay. On va avoir beaucoup de gunfight et tout. Et donc du coup, je pense très honnêtement, et je vais voir là avec Axel et Emma, si on, si on retrouve Emma. Euh, parce que Emma, du coup, je vois plus ta caméra. Je t'entends plus non euh, plus, Emma moi, je... ah, si. Euh, bah, ah, n'hésite je... pas à relancer Discord je pense que c'est Discord qui, qui... qui plante okay. euh, et donc du coup en fait euh, mmh. je pense que c'est un, un... Mmh. Le, la version du jeu est parfaite mais je pense que euh, ça aurait été très compliqué de l'adapter en série euh, parce qu'il y aurait eu des moments qui ne, qui ne seraient pas passés. Et c'est vrai que Craig Mazin et Nel Druckmann l'avaient dit avant euh, la sortie de la série que leur but, c'était de, de réduire au maximum les gunfights, parce que c'est cool dans le jeu, mais dans une série, à voir, c'est pas foufou. Euh, donc c'est vrai que j'étais très, très sceptique. Et pour continuer d'expliquer ce qui se passe dans le jeu, euh, en fait, euh, il se trouve que Bill, euh, dans le jeu, il n'y a pas Franck. On ne le voit jamais, Franck. Il, simple... mmh. il est simplement évoqué. En mode Bill, il explique que c'était un partenaire, euh, qu'ils ont bossé ensemble pendant plusieurs temps, mais qu'ils se sont, on va dire, euh, bah, qu'ils ont eu des désaccords et que chacun est parti de, de, de son côté. Donc voilà. Euh, et en fait, il se trouve qu'à la fin du chapitre de la ville de Bill, euh, ils sont bel et bien à la recherche d'une batterie. Pour euh, pouvoir mon, réparer un véhicule. Et ils trouvent euh, une batterie dans l'ancienne maison. Justement euh, où vivait euh, Bill. Et en fait quand ils arrivent dans le salon. Ils retrouvent Franck pendu. Donc oh, voilà, c'est voilà, vraiment le, le moment de The Last of Us où euh, c'est le moment de légèreté, où au final ça rigole, ça s'envoie des vannes, etc., enfin, c'est un peu le moment, pas de douceur parce que ça reste quand même, euh, ils se font pas ça parce qu'ils s'aiment bien, hein, c'est vrai, et jouer, euh, dans dans dans le jeu, Bill est vraiment le personnage, comme il le dit à la fin de l'épisode la, de, la, de, de la série, euh, il a jamais aimé Joël, et en fait Bill il aime pas vraiment que personne de, dans le monde, donc il n'aime pas Ellie non plus, ouais. hein. mais... Mmh. Retour à la réalité brusque, où au final, euh, on, on retrouve Franck pendu et on voit euh, Bill un peu se décomposer. Euh, et là, on comprend que finalement, c'était bien plus qu'un partenaire. Et il y a une lettre qui est laissée par Franck justement à Bill. Euh, où, bon, là, on comprend qu'il y a eu une romance, qu'il y a eu quelque chose. Et euh, on, on a un changement d'ambiance justement parce qu'on retrouve un Bill euh, qui est beaucoup plus marqué euh, qu'au début de quand on l'a rencontré. On voit qu'il y a eu un changement. Mmh. Euh, et que moi personnellement, et là on va en discuter aussi, j'ai toujours pensé, euh, donc là du coup je vais le demander à Emma et Axel parce que toi du coup Linou tu n'as pas fait le jeu, mais j'ai toujours pensé en fait qu'à la fin, euh, lorsque Joël et Ellie s'en vont, euh, Bill va se suicider. Je, moi je l'ai toujours vu comme ça parce que quand on l'arrive on voit vraiment que c'est le mec un peu solitaire qui n'a rien à foutre et on voit vraiment que euh, la séquence où il découvre Franck euh, pendu etc., ça lui met un peu le, le coup de plus et on voit vraiment qu'il y a un changement entre Bill, que c'est une autre facette et qu'il est, il est beaucoup plus reculé, beaucoup plus silencieux, beaucoup moins bavard, même, il répond même plus à Ellie et il est un peu en mode désabusé, en mode euh, enfin, je subis ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez euh, On va commencer par toi, Emma, qu'est-ce que tu en penses déjà euh, sur tout ça Est-ce que déjà, euh, vous me voyez du coup Oui, nickel, ouais. bon, ça remarche nickel. nickel. Ben, moi, j'avais vu... Euh... Euh, j'ai entendu dire ce que, ce que tu viens de dire, que tu pensais qu'il allait se suicider, moi, euh, au premier abord, tu vois, j'aurais pas pensé ça, mais, mais ça reste quand même plausible dans le sens où ben, j'ai pas vraiment forcément pensé à ce qu'il allait faire après, tu mm -hmm. vois. Et, euh, et maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il est, je sais pas, il a l'air plus, euh... moi, il me paraît plus humain, euh, plus euh, émotif, plus... Euh... Ouais, un peu distant. Bah, moi, je l'ai vraiment vu avec la partie 1, là que je l'ai refait, et que vraiment l'expression des personnages, etc. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment vu euh, euh, comme si, euh, en fait, le, il avait toujours un peu l'espoir que son partenaire était toujours quelque part par ici, qu'ils allaient se retrouver, et que là, finalement, c'est la réalité qui, le remet, qui lui dit « bah non, ton partenaire, en fait, il est mort, c'est fini, t'es tout seul. » Et que du coup, bah en fait, euh, voilà, que, que même, même euh, je ne sais plus ce qu'il dit à un moment, mais il dit un petit peu à Joël qu'il est un peu trop vieux pour ses conneries. Enfin, tu vois tu vois que le mec, il est un peu arrivé au bout de sa vie. En mode, c'est bon, il a survécu, survécu toute sa vie. Et, et pour ouais. moi, c'est un peu la goutte de trop. Donc après, c'est un avis personnel. Hein. Il n'a jamais été révélé s'il si, euh, se suicide ou non. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire de voir cette fin dans, dans, dans la série. Parce que je me suis dit, putain, mais depuis 2013, quand j'ai fait le jeu, je pense à ça, en fait. Tu T'en penses quoi, toi, Axel euh, Moi, vrai que je vais poser la question. Je n'ai jamais vu ça comme ça, pour la bonne raison que je voyais toujours Bill comme un reflet... De Joel, de ce qu'était Joël en tant que survivaliste. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question, parce que pour moi, en fait, c'est juste qu'il va continuer de survivre comme il a toujours fait. Ok. <rire> Donc. Euh... Mais c'est. pas remarqué ce changement de comportement et tout ça, ça n'a pas sauté aux yeux. Bah. Euh... Après, comme tu dis, le... peut-être avec la partie 1, ouais. vu que les meilleures expressions faciales, peut-être que tu peux le voir, mais je ne l'ai pas fait la partie 1, pas encore, ouais. j'attends la sortie de PC. Donc euh, peut-être que ça peut faire changer justement. Euh... La façon de voir les choses. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte parce que comme on disait, pareil... Moi, je le voyais pareil, il continue sur je pensais un peu comme toi. Moi, ça m'avait marqué à l'époque, ça m'avait marqué à l'époque, et c'est vrai que là, comme je disais, la partie 1, déjà, c'est comme je disais, la mort de Tess dans le jeu, j'en avais un peu rien à foutre parce que tu joues une heure avec elle et tout, tu t'as pas le temps de t'attacher. Là, par contre, dans la partie 1, ça m'a foutu des frissons parce que bah juste les expressions du visage et tout, c'est tellement réaliste. Et là, bah, avec Bill, j'ai vraiment senti, je me suis dit, putain, mais en fait, tu, tu... vraiment, le, le truc qui m'a le plus marqué, c'est son expression faciale quand justement il découvre Franck pendu. où tu vois, il se décompose en mode... Euh... Enfin voilà quoi, et donc du coup bah moi ça m'a un peu fait rire, en tout cas au niveau de ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez, donc là encore, euh, pour en finir avec le jeu et euh, on va voir avec Axel, euh, est-ce que tu penses que le, la partie de la ville de Bid dans le jeu aurait pu être adaptée dans la série, ou est-ce que ça serait mal passé euh, Non, ça n'a pas pu être adapté, tout comme les changements qu'ils ont fait avec la fin de l'épisode 2, avec le Capitole. Mm -hmm. C'est obligé qu'ils changent ça, parce ouais. que euh, le budget aurait été énorme. Parce qu'il fallait trouver euh, des décors de ville, en construire ou trouver une ville ou faire des décors, faire un lycée, faire euh, une petite euh, banlieue euh, paisible. Euh, es déjà, en termes de budget, ça aurait été énorme. Et puis surtout, avec l'apparition de certaines créatures que, là, pour l'instant, on n'a toujours pas vu. Mmh. Donc, je pense que ça aurait été très compliqué en termes de budget. Et puis, même en termes de scénario, je veux dire, la, f... la ville de Bill, bon, il y a beaucoup de cinématiques, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplays. Euh, des fois qui vont complètement à l'encontre un peu de, euh, de cet esprit de survie euh, par exemple je pense à la scène du frigo est-ce que là d'un coup Joël a un flingue à munitions limitées mmh. on n'est est plus dans la survie donc je pense que ce changement est très bien vu de la part de Druckmann et Amazing euh, et, et pour moi non ils ont très bien fait de changer ça ok t'as un peu du même avis Emma ouais il y, y a beaucoup trop de scènes de gameplay je trouve dans le jeu pour l'adapter euh, euh, comme ça dans la série, et puis même euh, avec tout l'épisode, c'est ce que je disais, ça sort complètement du jeu et c'est un pari gagnant pour moi. Parce euh... Après, je sais que toi, tu es un peu plus frustrée sur le fait qu'ils aient enlevé euh, cette partie euh, du jeu, parce que ouais, moi aussi, je l'ai ai, ai grave aimé. Hein. Toutes les punchlines avec, Joël, avec euh, Bill et Ellie, mm. elles sont insane. Hein. Mais. Euh adapter toute la, la, la séance de gameplay et tout, où il pousse le, le pick up et tout à la fin, ça risque peut-être de faire un peu trop... Trop, trop... Pas, à... Ouais, je, je, je, sur ça on, on se rejoint, c'est pareil pour, pour expliquer un peu à Linou. En fait, le, la ville de Bill, ça reste le, le premier moment dans le jeu, alors c'est pas ouvert, mais en fait c'est une grande zone que l'on peut aussi beaucoup explorer. Donc le joueur explore beaucoup et en fait c'est vrai que euh, c'est un des gros moments du jeu où c'est vraiment centré sur le, le, le gameplay plutôt que, euh, euh, plutôt que la, la, la narration. Et donc c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu euh, compliqué. Euh, donc du coup j'étais un peu du même avis comme tu disais Emma, j'étais un petit peu frustré euh, bah, de voir finalement que qu'ils bah, qu l'ont pas adapté et donc j'étais un petit peu déçu. Mais... Comme je l'ai dit, là j'en suis à trois visionnages de cet épisode et au plus je le visionne, au plus je l'apprécie, au plus je l'aime. Et en fait, je me dis qu'on a vraiment eu le, le, la séquence parfaite pour le jeu en termes de gameplay, etc. Mais qui n'était pas adaptable dans la série. Mmh. Et pour moi, on a eu l'épisode parfait dans la série qui lui par contre n'aurait pas été adaptable en jeu parce que ça nous aurait donné une cinématique euh, de 10 heures et, et là ça aurait pas été l'essence mais du coup voilà je trouve que cet épisode est fantastique et on va commencer euh, donc déjà à, à aborder cela euh, donc on a une, une construction euh, à comment dire en fait j'ai beaucoup aimé parce que on commence avec Joël et Ellie et on termine avec Joël et Ellie et en fait on a vraiment une parenthèse qui vient nous expliquer euh, et donc du coup ça je ne l'ai pas vu venir globalement allez on va commencer avec Emma Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé, euh, ce que tu as vraiment aimé dans, dans cet épisode. Il y a un truc que j'ai relevé, mais ça m'a fait trop rire. Mais à la fois, c'était trop, trop mignon de voir ça. Bill, qui tu ne sait pas vous, mais je l'ai trouvé hyper raffiné dans ses gestes. Mmh. Quand il sert à manger, quand il va servir le verre de vin. Et moi, je souriais toute seule. Il me disait, mais quand tu le vois à première vue, ben, il a l'air... vois. Et quand tu, vin, quand tu le vois servir voilà, le vin, quand tu le vois faire du piano et tout, je pense que c'est voulu, tu vois. Mm. C'est un petit peu pour faire le parallèle euh, du monde de The Last of Us, c'est-à-dire euh, The Last of Us, c'est vraiment un, un parallèle entre euh, l'amour qu'entretiennent qu les personnages entre eux et euh, le monde extérieur complètement... Euh, Ravagé. Tu vois. Et je pense que, je sais pas, le personnage de Bill, il représente bien ça. À première vue, tu ne vois pas vraiment... Euh raffiné et tout tu vois et je sais pas je le trouvais hyper doux hyper sensible par moment et j'ai relevé ça et je trouvais ça incroyable à ah, pareil hein, pour expliquer à Linou dans, dans The Last of Us Bill c'est vraiment euh, le le, un peu le, le biker, tu vois, en mode euh, <rire> gros, barbu, euh, un peu crasseux, tu vois, qui, qui sur lui il est sale, il, se, il fait... Ah ouais. Enfin, c'est tout ah l'inverse ouais. de ce que l'on a dans, dans la série. Et ça, Craig Mazin et Neil Druckmann l'avaient bien dit que ça allait être un gros changement. Et c'est une idée de, de Craig Mazin, justement. Donc toi, justement, dis nous qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode Qu'est-ce que tu as vraiment apprécié euh, alors déjà, j'ai vachement apprécié que ça, ça soit différent des deux premiers épisodes. Euh, là où les deux premiers épisodes commençaient avec une scène d'intro où on nous expliquait un petit peu les choses, puis on avait le générique. Euh, là on commence direct avec le générique, donc je me suis dit ah tiens, curieux, il y a un truc qui change là, donc ça met un peu la puce à l'oreille. Et, euh, et ensuite, j'ai aimé vraiment ce, ouais, cette cassure de rythme, c'est beaucoup plus lent au début. Euh, et puis bon, bah, ils se retrouvent tous les deux, dans Ellie et, et Joël dans La Nature. Euh, donc euh, voilà, pour euh, moi qui suis néophyte, euh, le, le dialogue, la conversation entre Ellie et Joël est hyper intéressante. C'est ce que j'expliquais dans, dans mon feed Twitter. J'ai pu vraiment m'identifier à Ellie dans le sens où elle pose des questions. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Elle pose des questions que moi je me posais, vu que je connais rien de rien de rien. Euh, C'est vrai que je m'étais dit, mais j'y réfléchissais parce que plus ça avance, plus j'ai un milliard de questions dans ma tête, des théories, etc. Et je me disais mais comment ça s'est passé euh, En combien de jours euh, euh, la société s'est effondrée Est-ce que, est que du jour au lendemain, il y a tout qui, éclate, qui a éclaté et c'est parti en steak total Ou est-ce que ça s'est fait sur des mois, des années Donc j'avais plein de questions. Et en fait, ça lui pose ces questions-là. Elle lui dit mais euh, attends, euh, à un moment, les gens ils étaient au resto et puis deux minutes après, euh, il y a tout qui s'est effondré. Et là, je me suis dit yes, ok, c'est trop bien. Elle pose vraiment les questions que nous, on se pose. Donc, euh, donc là, euh, tout de suite, euh, bah, mon attention était à fond dans l'épisode. Dans, dans, dans ser... enfin, euh, et puis euh, ensuite, de... j'ai vraiment aimé ce... le fait que euh, les épisodes entre eux se connectent vraiment. On a des éléments de l'épisode 1, des, éme... des éléments de l'épisode 2 qui viennent être nourris et confirmés dans l'épisode 3, euh, notamment quand, euh, quand Joël lui dit, euh, il reparle de la préparation de, de euh, Pancakes. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, oh, il l'a échappé tellement belle. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est tellement furtif. Euh, tu as cette scène où elle ouvre le, euh, le placard en disant, « Ah, bah, elle est où la préparation à pancakes ?»« Ah, merde, j'ai oublié, euh, oublié de l'acheter. » Et, euh, et du coup, tu dis, ah bah, ok, tant mieux. Et donc, tu connectes tout. Donc, euh, vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis ensuite, euh, voilà, cassure et on arrive à... Un... Alors, j'ai un petit peu... Au début, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe là On sait qui euh, euh, Qu'est-ce qui se passe euh, qu est... Où est-ce qu'on nous emmène Et en fait, euh, c'était tellement magnifique. Que, euh, euh, en fait, ouais, je me suis laissée embarquer dans, dans tout l'épisode. C'était ouais, magnifique. C'est vrai que le, le dialogue du début est très intelligent. Parce que même au final, pour nous, qu'on connaît un peu l'histoire de The Last of Us, on... l'origine du Cordyceps n'est pas trop euh, étudiée dans le jeu en fait, euh, mmh. c'est-à-dire que voilà nous aussi on est un peu lâché là-dedans en mode euh, c'est la fin du monde mais on sait pas ce qui se passe, et donc j'ai beaucoup aimé de fait de, de pouvoir vraiment, ouais, c'est confirmé que ça, ça, ça, départ, ça, mmh. ça, ça part de la farine, etc, euh, donc c'est vrai que ça j'ai aussi pas mal aimé, et donc on apprend qu'en seulement 4 jours euh, la société s'effondre, donc ça va quand même hyper vite, c'est quand même, tu te dis euh, euh, Après, bah bon, on l'a vu aussi, euh, nous, malheureusement, c'est un gros reflet aussi de, de, de, de ce que l'on a vécu, euh, mine de rien, avec le, le Covid, hein, ce qui fait aussi un peu peur hein, de se dire, euh, yep. nous aussi, avec le Covid, c'est allé hyper vite. Heureusement que c'était, entre guillemets, un un virus gentil, une, une grosse grippe avec des complications, mais ce serait voilà un truc comme ça qui a hein, une pandémie qui, qui serait, je pense qu'on ne serait pas là en train de discuter autour de, de cette série. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur de voir à quel point ça peut très vite basculer. Et c'est vrai que ce, ce côté un peu ralenti, j'ai ai bien aimé aussi. Euh, moi comme je disais, j'ai cette notion du voyage où là vraiment on les voit vraiment seuls, euh, en mode euh, ils sont en road trip, ils sont en road trip, ils sont tout seuls. Et ça j'ai bien aimé euh, cette sensation de bah, c'est vraiment la fin du monde, il n'y a personne. J'avais un peu peur en fait que pour justement nourrir le show, on ait sans cesse des, des passants, des infectés ou des trucs comme ça. Et je trouve vraiment très bien cette idée de, de pouvoir un petit peu, on va dire, euh, bah non, dire que bah c'est la fin du monde, il y a des années de quarantaine, c'est comme ça. Euh, tu as un peu le même ressenti toi, Axel, sur ce début d'épisode ah euh, Oui, et puis il euh, y a aussi un détail que j'aime bien, c'est le... Alors, c'est la scène avec Ellie quand elle est dans le sous-sol, mm -hmm. et qu'elle regarde l'infecté. Le... Et je euh... trouve plutôt pas mal d'avoir mis, euh, surtout une note pour la suite de l'histoire, euh, que je pense que ça pourrait donner un truc intéressant. Même si je trouve qu'il y en a qui ne comprennent pas trop où ils veulent en venir avec ça, ou est-ce qu'ils ont l'impression que Ellie est plus morbide qu'autre chose, euh, du euh, niveau au niveau Au contraire, je trouve que ça montre qu'elle euh, qu a vraiment euh, beaucoup d'empathie. Moi, c'est comme ça que je l'ai mmh. ressenti. Je me suis dit, euh, on dirait qu'elle le voit souffrir. Elle est curieuse ouais. un peu, elle lui, elle lui ouvre le front pour regarder. Et ouais. puis en même temps, elle le voit souffrir, donc euh, elle, mmh. bah, elle, elle le tue, quoi. Mmh. Je... Ouais, moi j'ai ai bien aimé cette scène-là. temps, euh, je ne peux pas trop dire pourquoi, je la trouve intéressante, sans spoiler euh, certaines choses, euh, certains éléments, que, soit qui vont venir, soit ça vient du jeu. Mmh. Donc euh, voilà. Mmh. Donc euh, pour éviter de spoiler, je préfère pas en parler. Et puis, euh, ouais, ouais, cette scène-là aussi, où elle apprend l'origine du virus, enfin, comment le, le virus s'est répandu, et intéressante, pas forcément nécessaire, parce que moi je préfère mieux quand on nous présente un événement et qu'on ne nous dise pas comment ça s'est passé, par exemple pour la route. Euh, enfin en parallèle avec euh, la, la route, ou est-ce on sait qu'il y a eu un événement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc du coup ça permet au spectateur de se faire sa propre théorie et placer ses propres peurs à l'intérieur. Mais ça reste quand même intéressant la manière dont dans la, série, explique, euh, la série explique comment ça s'est effondré. Quoi. Okay. Moi j'ai bien aimé aussi le, le début, bah, là, quand il visite la supérette. Parce que mmh. c'était hyper fidèle au jeu en fait. On a vraiment l'impression là d'être dans le jeu. Ils ont reproduit ouais. des... un peu les super aides qu'on peut trouver et, de... et fouiller. Et le fait en fait... En fait c'est ça que... que je trouve vraiment exceptionnel. C'est qu'ils ont réussi à nous faire des allusions au gameplay. Mais de manière très subtile qui rentre trop bien dans la narration. Ouais. Genre vraiment bah... Dans l'épisode 2, quand Joel euh, déplace des étagères pour euh, ouvrir une porte, quand il fait la courte échelle à Tess, quand Tess se soigne avec un bandeau, c'est tout ce que l'on retrouve en fait dans, dans les gameplay du jeu. Et là, en fait, le fait de chercher du stuff pour survivre, etc., chercher des munitions, chercher des vivres, et eh ben, je trouve ça génial. De, je me dis, ça fait vraiment des des, des des allusions et des et des parallèles avec le gameplay qui sont habilement. Et même, ouais. et même dans l'épisode 1, il y a déjà une allusion au gameplay. Euh, à la fin de l'épisode, quand euh, il y a le garde qui les repère. Ouais. On peut remarquer que le son est le même que lorsqu'on se fait repérer dans le jeu. C'est le même son. Ah, j'ai pas fait gaffe. Franchement, je vous conseille de regarder cette scène-là et vous Ah oui, je... l'espèce le, le, de son sourd un petit peu. quand Ouais, vraiment... c'est ça. Ah, ouais, j'ai pas fait Parce gaffe. Ouais. J'ai pas fait gaffe. Ok, très bien. Du coup, ben, introduction et effectivement, la transition, je l'ai trouvée incroyable aussi avec le chemisier bah, de, de la personne décédée ouais. qui est justement le chemisier de, de la personne. Euh, Joël qui explique justement bah, voilà, que bah, finalement, euh, des personnes mortes sont des personnes qui ne seront pas infectées. Donc euh, au début de la pandémie, on va dire que l'armée ne cherchait pas à comprendre. Et donc du coup, voilà. Donc là, pareil, très intéressant parce que du coup, bah, nous dans le jeu, on ne sait pas comment Bill s'est retrouvé seul dans cette ville en fait. Et donc là en fait, euh, on découvre un petit peu ça et, et en fait même si c'est un personnage qui est quand même globalement opposé à ce qu'on a dans, la, dans, dans le jeu, il a quand même des traits de caractère qui sont propres, notamment au fait que c'est un peu, on va dire, un antisocial, euh, un mec qui est survivaliste, qui croit aux théories du complot et donc on voit qu'avant même la fin du monde, il espionne ses voisins, il a des caméras de partout, il a un sous-sol, enfin voilà, il est ultra armé un bon Américain comme on les aime euh, et donc du coup bon, on découvre un petit peu et là je trouve que voilà, c'est vraiment le seul moment de la série où on est limite dans le c'est la fête, genre musique qui ambiance, euh... oui. enfin, vous en avez pensé quoi de ce moment, on va commencer avec toi, Emma t'en as pensé quoi Il est incroyable, la musique, les... les scènes et tout, pareil tu rigoles en regardant, moi je rigolais, je souriais toute seule quand je regardais et c'est là que je me dis euh, wow, mais c'est même que dans le jeu, ça y est. Ouais, là, là on retrouve le, le build. Là du... on le retrouve, tu vois. Ouais, ouais non, ah. euh, cette scène, je euh, pense que ça un peu plus du coup aux joueurs. là aussi, euh, ouais, c'est le build qu'on connaît, quoi. Toi, t'en as pensé quoi, toi, Linou euh, J'ai adoré cette scène parce que, justement, euh, c'est ce que tu dis, c'est la première fois depuis le début de la série que t'as un moment vraiment euh, joyeux. Enfin, tu sens que le mec il kiffe, quoi. Il mm -hmm. kiffe être tout seul. Mm -hmm. il a... Enfin, on me fout la paix dans ce monde de, dans ce monde de fou. Euh, la musique euh, combinée au montage et à l'acting, euh, c'est trop cool. Et limite, tu te dis ouais j'aimerais bien moi aussi quelques jours vivre ce qu'il est en train de vivre le mec il va au magasin il fait ses courses tranquille enfin je veux dire il vit sa best life il euh, donc il se prépare donc, un petit plat en sauce là non, mais et ça le mange donné il, est... <rire> il est au bout de... il est, il est au... au top il est au top il est en train de... Ouais. de checker ses caméras avec les infectés qui sont piégés au top incroyable c'est clair et, euh... et puis en plus il a un... je sais pas pour vous mais euh... moi je me suis attachée à la seconde où on le voit je me suis attachée à lui parce que c'est vrai qu'il fait un peu papa ours. Mais en même temps, il a un visage tellement euh, friendly. Et, euh, ouais. alors Je pense que je me suis attachée facilement à lui parce que, pour l'anecdote, euh, mon boss, euh, quand, je bossais, quand je travaillais en Tasmanie, c'est euh, son jumeau. Et en fait, c'était pareil. C'était euh, le mec, l'Australien le, le, le, du Bush euh, à faire de la moto, travailler dehors tout le temps. Mais c'était un, un amour. Et du coup, j'ai fait un, un petit transfert. Et, euh, et ouais, non, vraiment euh, hyper attachant. Et, euh, et, et, et j'ai eu ce truc de... Euh, attends, t'es dans la, The Last of Us, là t'attaches pas trop. Et je me suis dit, bah non, ils vont pas le développer comme ça si c'est pour... Oui, bien sûr. <rire> c'est the, voilà. the last of us. Euh, mais c'est vrai que ouais, c'est bon. Euh, Bill, qu'on rappelle, joué par Nico Ferman, qui euh, qui est un acteur grandiose, et qui nous le montre euh, clairement, qui qui il joue dans la série Park Recreation et c'est quand même le, le voilà l'opposé de, de ce qu'on peut voir là. C'est quand même ce, ce, ce, ce travail d'interprétation est, est incroyable. Euh, pareil, Axel, même un peu ressenti sur ce sur ce cette partie là de l'épisode. Ah bah je dirais pareil euh, qu'elle, hein, euh, ouais, c'est euh, vraiment chouette, et puis c'est vrai que au début de la série on nous montre le, la fin du, du monde, quelque chose de très brutal et tout ça, et lui de son côté en fait on voit une autre version, où est-ce qu'il est juste heureux, où est-ce que c'est calme, et ça j'ai bien aimé. Ça c'est cool, exactement, c'est le petit moment de fraîcheur, avant et eh ben, justement la rencontre, la rencontre avec Frank, qui lui donc est interprété par euh, Murray Bartlett, euh, et donc là... Euh, voilà, donc là, là on retrouve aussi un peu le bill en mode, euh, bah ouais, écoute mec, c'est bon, je te sauve la vie, mais tu te barres, je vais pas te nourrir, enfin l'antisocial, et qui va pendant une seconde baisser sa garde, et c'est la seconde de trop. Euh, alors moi je vais reprocher le fait que ça va peut-être un petit peu vite, euh, c'est-à-dire que je les voyais pas vraiment euh, tomber sous le charme dès la première journée en fait on va dire. Euh, après c'est vrai que bon, je me dis déjà l'épisode dure une heure et quart, donc forcément ils pouvaient pas faire ça durer, mais, mais quitte à durer une heure et quart, j'aurais préféré en fait que ça dure peut-être... 5-6 minutes de plus et qu'en 5-6 minutes on est peut-être 2, 3, 4, 5 journées de plus, des moments où là on les voit se rapprocher, moi j'ai trouvé ça peut-être un petit peu rapide mais c'est le début euh, bah, bien plus qu'une, qu comme tu disais euh, Linou, une bromance bien plus que ça. Euh, toi justement je vais te poser la question, est-ce que tu l'as vu venir le côté euh, love story, ou est-ce que tu t'es vraiment ouais, dit, ça va devenir les deux gros potes euh, américains qui, qui vont se poser sur un toit, tirer sur des pigeons en mode vraiment américain, ou, ou est-ce que tu t'es tu dit, il va y avoir anguille sous roche Mais pas du tout, je ne l'ai absolument pas vu venir. D'ailleurs, euh, au début, euh, j'attendais à ce que Franck, euh, euh, bah, tu sais, quand il est dans, dans, le, dans le trou là, ouais. et qu'il et qu sort, j'attendais, euh, parce qu'il joue un peu avec le hors-champ, donc je me suis dit, il va dégainer une arme, il va lui, je ne sais pas, il va faire quelque chose, il n'est pas, pas bon. En même temps, il a un visage friendly aussi. D'ailleurs, je trouvais qu'il ressemblait vachement à Daniel D. Lewis euh, qui a aussi un visage euh, très friendly. Et tu sais cette scène où, euh, où il est en train de jouer du piano. En fait, euh, tu as vraiment, euh, as vraiment Bill qui est dans le chant et tu as Franck qui est dans le chant aussi. Et d'un coup, la caméra se recentre un peu sur, euh, sur, euh, sur Bill et Franck sort du, du chant. Et t'as un gros plan sur Bill et je me dis non, il va, il va lui pointer une arme sur la tempe. J'attendais vraiment ça. Ouais. Et, euh, et donc voilà, et pour moi, c'était une bromance justement. Je me suis dit, ils vont devenir meilleurs potes. Enfin voilà, et euh, et, mais ça a pris Mais d'un coup. Et je me suis dit, mais c'est génial, mais c'est encore mieux qu'une bromance. Et... C'est trop cool, et euh, tu t'attaches encore plus du coup, et euh, oui c'est vrai que c'est peut-être un peu rapide, euh, mais je me suis dit aussi, faut pas oublier qu'on est dans un mode post-apo, euh, post ça oui, fait longtemps qu'ils n'ont pas, euh, voilà, qu pas vu de monde. <rire> ça chatouille <rire> euh, Je veux dire, ça, ça, va, ça, va, ça va beaucoup plus vite en fait, il te manque le côté humain, il te manque le côté affection, etc. T'as pas le temps, tu allez. Enfin là, t'as quelqu'un qui... qui te plaît, vous vous plaisez, bah go en fait. L'amour n'a pas de... de limite ni de temps, donc euh, du coup ça m'a pas ça m'a pas choqué plus que ça. Parce qu On rappelle que se rencontrent en 2007, donc ça fait déjà 4 ans que euh, le monde est effondré, donc 4 ans que voilà. Bill est totalement seul. Euh, donc ok. Euh, bon bah du coup euh, Emma Axel, vous en pensez quoi Donc voilà, je voulais poser déjà à Linou parce que forcément elle elle savait pas. Qu est -ce qu qui était Franck Qu'est-ce qu'elle allait devenir euh, Toi, Emma, t'en penses quoi de cette... Euh, comment la relation s'installe Un peu rapide, mais je partage le même, le, même, le même ressenti que Linou, vraiment. Je me suis dit, mais en fait, c'est rapide, mais, mais fin, si on se met à leur place, il euh, n'y a, a plus rien dehors. Tu trouves quelqu'un, mais ça se passe hyper rapidement, mais peut-être que c'est la, la meilleure chose, en fait. <rire> Forcément, c'est vrai que le manque d'affection peut... C'est normal. Okay. Ça passe aussi vite, même dans une série, tu te dis ouais, après, il y a les... Ça dure 1h20, il faut quand même commencer ça rapidement, tu vois. Mais partage le même avis que nous sur ça, c'est En plus... En plus, s'il y a eu un coup de foudre un petit peu plus, c'est vrai qu'un voilà. un coup de foudre dans la vie déjà peut, peut aller vite. Alors c'est vrai que dans un monde post-apocalyptique, ça peut aller encore ouais. plus vite. Même ressenti pour toi, Axel euh, Ouais, ouais, mais euh, ouais, c'est vrai que ça va un peu vite, la relation. Et euh, je pense qu'il manquerait quelque chose pendant le montage, euh, où est-ce qu'on le voit euh, construire la vie et tout ça. Parce que si on n'a pas les dates, euh, on pourrait croire que ça fait trois jours qu'il est tout seul et que Franck en fait. Mm. Et c'est peut-être qu'il manque euh, dans le montage un moment où qu'on voit quand même Bill avoir un peu plus de solitude, un, un peu plus quoi, ouais. euh, être un peu plus seul. Ça, ça aurait été pas mal dans le montage et ça aurait mieux expliqué. Mais euh, sinon, bah, la relation est bien foutue. Mais c'est vrai que ça va un Peu vite, mais euh, par contre, je tiens à souligner comme le le jeu de Nick Offerman, où est-ce qu'on voit vraiment comme euh, quelqu'un chose... Quelqu de balèze, un voix survaliste et le voir terrifié comme ça face à Franck ouais. quand il veut l'embrasser ouais. devant le piano. Euh, je trouve ça incroyable. Ouais. Le jeu d'acteur, il est incroyable, de... De... De... Ouais. c'est tellement attendrissant. Ouais. Ouais. Et je tiens, je tiens à souligner la barbe magnifique de Nick Offerman, elle est vraiment. <rire> Elle est magnifique ah, sa barbe. <rire> les deux barbus, moi ça m'a fait rire, les, les deux barbus, les deux barbes qui ouais. vont se frotter, c'était marrant. Mais c'est vrai que, euh, que c'est cool, même la, la scène du repas, euh, très bon jeu d'acteur de, de Nico Farman, ouais. mais très bon jeu d'acteur aussi de, de Murray Bartlett où euh, on a l'impression que c'est une renaissance. Quand il mange, quand il boit son verre de vin, on dirait que c'est une renaissance, même quand il va s'extasier devant le, le piano, etc. Et En fait, c'est là ce qui devient extrêmement beau et on en reparlera plus tard avec notamment la des fraises, euh, en fait juste le un petit plaisir de la vie devient devient quelque chose d'incroyable et en fait je trouve ça vraiment très très beau c'est très bien retranscrit euh, du coup j'ai ai beaucoup aimé et donc du coup bon ben voilà euh, coup de foudre le début de la relation euh, qui, se, qui, se, qui se met entre eux. Et c'est vrai que, notamment la scène dans le lit, on voit que, que Bill, ouais. on n'a pas l'impression, enfin, on n'a pas l'habitude de voir un Bill comme ça. là on a l'impression de voir un enfant, euh, un, un enfant, un adolescent qui, qui va faire sa première fois alors que, que Bill, tu le vois comme, euh, bah comme, comme, voilà, le bonhomme qui, qui, qui n'a peur de rien. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et donc, justement, bah là, plusieurs années vont se passer. Et là, euh, bah on va vivre un peu les hauts et les bas. Et moment que je trouve très important, et on, va, on, va, on, va, on, va, on va avoir la, la scène qui va expliquer pourquoi euh, ils vont se rencontrer avec Joël et Tess. Et donc du coup, euh, on apprend que Frank a déjà parlé avec Tess dans le dos de, de Bill, euh, donc, ce qui rend fou Bill. Et donc là, on a cette scène euh, fantastique en fait où on a un peu l'impression de soirée de couple <rire> euh, qui se retrouve <rire> autour d'un repas. Et moi, ça m'a beaucoup aimé parce que bah, déjà, on voit Tess. Euh, donc déjà le revoir Tess juste, ce... bah, juste après son décès et après le décès de, de Annie, euh, Annie euh, j'ai mangé son nom de famille, qui joue justement euh, l'actrice de Tess, euh, voilà, c'est euh, Annie… Anna Torv. Euh, euh, non mais Anna Torv, c'est l'actrice euh, ouais. qui joue dans la série. Annie Washing. Voilà, Annie Washing qui joue, par contre, ah. c'est Annie Washing qui est décédée, c'est celle qui joue ah oui. l'actrice de thèse dans, dans le jeu. Euh, elle est décédée, ben, en plus, je crois, dimanche soir, quelques heures avant, le, avant la diffusion. Donc euh, voilà, autant vous dire que, que ça rajoute un petit peu euh, à, à la tragédie. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, ce, ce côté, c'est là qu'on découvre le fameux code avec la radio. Donc je trouvais ça très intelligent. T'en as pensé quoi, toi, Axel, de, de nous faire revivre cela, en fait oh, Moi, j'avais... Euh, moi, ce que j'aime bien, quand même, avec cette série-là, c'est les détails, où est-ce qu'ils ne s'attendent pas. Parce que je pense que si tu fais pas attention, tu fais pas attention qu'à euh, la fin de l'épisode, la radio renvoie à la radio de l'épisode 1. Et moi, j'aime bien ce genre de détails, où est-ce que si tu fais pas attention, tu peux le louper. Et euh, quand même, ce qui est assez cool aussi, c'est ce côté hors du temps, pendant ce moment-là, où est-ce que euh, bah, c'est vraiment une soirée de couple. Mais tu ne dis pas autour, c'est l'apocalypse, mmh. tu ne te dis pas ça. Et moi j'ai trouvé ça incroyable, enfin de toute façon c'est un truc qui l'air qui a souvent dans l'épisode, c'est vraiment ce côté incroyable lors du temps. Et ouais. surtout ça, ça montre aussi le, le, le, le miroir qu'était Bill, euh, parce que justement ça aussi qui est bien dans l'épisode, c'est que Bill, euh, techniquement on le reconnaît. Euh, ils sont partis moins de la même base pour créer Bill dans le jeu et dans la série. Euh, quand tu vois au début de l'épisode, tu peux dire, ah ce Bill là va devenir le Bill du jeu. Mmh. On y croit, c'est pas assez de penser ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils font bien le miroir entre Joel et Bill. Ou est-ce que, bon, le courant passe pas trop entre eux Mais euh, ce sont globalement les mêmes types de personnes. Carrément. Carrément. Mmh. Et voilà. d'ailleurs, la ouais. réflexion que tu as faite, c'est ce que je me disais. Pour moi, je me suis dit, en fait, euh, quand... avant de voir l'épisode, je me suis dit, quand Nel Druckmann et Craig Mazin ont annoncé euh, un changement de personnage, pour... enfin, un changement de caractère pour Bill, je me suis dit, en fait, c'est pour justifier son histoire. Mais à la fin de l'épisode, on va découvrir la mort de Franck, ou Franck va se barrer, et en fait, c'est le fait de se faire abandonner par Franck, que Bill va devenir Bill. Pour moi, c'était ça. Euh, donc, c'est marrant ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est hors du temps. C'est vrai que cette scène-là, tu as l'impression qu'ils sont dans un jardin, euh, un dimanche après-midi d'été. Oui. Euh, voilà, c est, c est... et même Tess le dit, hein, de, de se retrouver, ça fait… Euh, en fait… On se retrouve avec eux dans un, dans un truc normal. Comme Tess le dit, on a l'impression, euh, comment elle dit que pas que c'est pas la fin du monde, mais on, dit, on a vraiment l'impression de te revenir comme avant euh, une après-midi, tout ça. C'est vraiment cool. Euh, parce que pareil pour expliquer à Linou, Joel et Tess ne connaissent pas Franck dans le jeu. En fait, euh, il n'a jamais été abordé. Donc en fait, là c'est pas un faux raccord un truc comme ça. Mais en tout cas, euh, Bill et Joel ne se sont pas rencontrés comme ça dans le jeu. Donc là déjà pour nous c'était aussi une, une, une nouvelle <rire> chose Mais c'est vrai que bon voilà Je pense que sur cette scène il n'y a pas grand chose à rajouter Je ne sais pas si Linou ou... ou Emma Vous avez des choses à rajouter sur cette scène là Non Pas spécialement, pas spécialement, ouais. pas spécialement je Juste que ouais c'est vraiment hors du temps Et, euh, mmh. et ça, fait, ça fait plaisir de les revoir comme ça Tu vois mmh. Bon à part et, que non. Bill est toujours euh, Il pose le flingue <coughs> sur la table Mais bon ouais. Et voudrais juste euh, Aussi que je trouve ça très intéressant de mettre cette scène là parce que elle va être super importante sur, je pense, le changement dans la série qu'il va y avoir par rapport au jeu. Et surtout, ça va mieux faire comprendre certaines choses euh, au niveau de la relation de Joël et Ellie. Mmh, ok. Bon, on en discutera au fil des, ouais. des épisodes. mais moi bon, il y a une dernière mmh. chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la dernière scène, enfin euh, la dernière séquence de cette scène, c'est l'avertissement de Joël envers Bill. Mmh. Euh, et qui finalement va exactement se, se, se reproduire, et c'est ce qui se passe en fait, la séquence d'après, où justement, euh, quelques années plus tard, euh, bah des, des pilleurs attaquent, euh, attaquent comment ça s'appelle, bah, le, le, la la le grillage la ville, et euh, ça se ouais. passe vraiment comme Joël l'avait dit, en pleine nuit, etc. Donc c'est là qu'on voit que Joël, finalement, ça, ça renvoie aussi à son passé, que lui a été ça avant. Euh, ouais, et donc ouais. je, je trouve ça assez, euh, assez cool, ce petit détail-là, et puis forcément, comme on l'a dit, la radio, euh, l'arme de Tess qui a été offerte par Franck, que l'on retrouve dans, dans le... Ouais. C'est vraiment des, des parallèles qui sont vraiment cool, mais c'est des petits détails où je suis sûr que plein de personnes ne sont pas passées à côté en plus. Euh, et après, bon, on en arrive, voilà. on en arrive euh, déjà euh, au plus de la moitié de l'épisode, vers la fin, euh, qui... Euh... Là, c'est le basculement pour tout le monde, c'est le changement d'ambiance, euh, puisque le temps a passé. Là, cette fois, on est bah, 10 ans plus tard, on est en, on, on est en, en 2023, donc là, on est vraiment euh, bah, l'époque où euh, Joël et Eli vont arriver. Et donc là, du coup, euh, on a eu euh, bah, Bill et, et, et Franck qui ont vieilli. Euh, et et ben, on a cette maladie de Franck qui, je pense, est la sclérose en plaques. Hein, elle n'est pas, pas forcément Aïe, ouais. dit, mais je pense clairement que, que c'est ça. Et ça, déjà, quand je le vois sur son Porsche en fauteuil roulant, moi, ça m'a glacé le sang en mode… Euh, Putain Et, et j'étais persuadé que justement, qu'est-ce qui allait se passer euh, bah Que suite à une attaque, euh, comme il était en fauteuil roulant, il n'allait pas pouvoir se, se défendre, qu'il allait se faire attaquer par des infectés, et qu'il allait se faire mordre comme ça. Et limite, j'aurais préféré, ça aurait, été, ça aurait été en fait dans, dans la droite lignée de The Last of Us, et là, ce qu'ils nous ont fait, en fait, je trouve que c'est tellement cruel, tellement... En fait, c'est tellement banal comme... En fait, c'est ce qui m'a vraiment marqué... C'est que là pour c'est une mort. Euh, ben voilà, en fait c'est une mort qu'on peut avoir aujourd'hui de nos jours euh, mmh. et c'est pas une là où dans The Last of Us 99% des gens meurent ben, de causes non naturelles et d'infections voilà ouais. et c'est ça qui moi m'a mis un, un gros coup euh, voilà déjà quand vous je vais parler plus à Emma et, et Axel là parce que du coup bah ben là c'est nous nous on s'attendait vraiment pas à ça. Emma, qu'est-ce que tu en as pensé quand, quand cette scène arrive et que tu vois Bill et Franck un peu plus vieux et Franck en, en, fa en fauteuil roulant Quand on comprend qu'il est malade, je ne m'attendais pas du tout. Moi, je, je pensais qu'il qu allait en avoir un des deux qui allait mourir et je pensais que c'était Franck. Du coup. Mmh. Et, euh, je m'étais dit, euh, je pense qu'il va se faire mordre et euh, Bill va être obligé de le tuer. C'est ça en fait qui lui aura marqué. Et... Je pensais plutôt que quelque chose comme ça. Alors quand je l'ai vu euh, en fauteuil et malade et... Euh, il est mal au point quoi où je me suis dit bon ben en fait je pense que tout cet épisode c'est vraiment une parenthèse mais euh, qui aurait pu se trouver dans une autre série enfin pas dans The Last of Us tu vois le mm. fait qu'ils meurent comme ça je me dis ben qu'ils en fait, ont tellement bien vécu que même leur mort elle est pas elle est en dehors de tout ce qui se passe autour tu vois ok très Donc, bien euh... ok un peu le même ressenti de Axel ouais ça m'a ça m'a beaucoup étonné Surtout qu'avec euh, la scène précédente, avec l'attaque des rôdeurs, au début, j'ai cru qu'ils allaient faire mourir Bill et que Frank allait devenir le nouveau Bill, entre guillemets, euh, pour, okay. pour, pour la narration. Et c'est vrai que dans la scène suivante, quand on voit que Bill est encore vivant et euh, voir que Frank est malade, c'est vrai que c'est étonnant parce que... Alors, c'est pas de la meilleure forcément que je pense, parce que je pense que la maladie de Frank, que je pense que c'est vraiment une en plaque, plaques, est une maladie horrible, hein, on est d'accord. Mm -hmm. Mais t'as ce côté-là, où est-ce que tu dis... Il a la chance de mourir de cause naturelle dans un monde où est-ce que les autres n'ont pas cette chance-là ouais. C'est un peu paradoxal, mais euh, c'était aussi intéressant de, de, de le montrer. Et, et on va en reparler, et il a même la chance de choisir sa, euh, le jour de sa mort. Hein. Oui, c'est ça aussi qui est, est fou. Est euh, justement, Linou, je vais, je vais venir avec toi. Est-ce que tu pensais que Bill était mort du coup Parce que... Euh... Ils essaient un peu de nous le faire euh, croire en mode, euh, voilà, genre Franck est persuadé qu'il va s'en sortir, mais Bill, lui, il a l'air d'être un peu fataliste en mode, ben non, c'est fini, appelle Joël, il va te protéger, etc. Mm. Est-ce que tu t'es tu dit, euh, bon, ben c'est fini J'étais persuadé qu'il allait, euh, qu allait mourir, en fait, parce que je trouve que la mise en scène est tellement bien faite qu'ils euh, te font vraiment croire qu'il est en train de, de, de, dire ses derni... de, de communiquer ses dernières paroles. Et, euh, et puis en plus, euh, tu vois, tu as ce plan où il se donne la main, euh, tu as la main de Franck qui est plein de, plein de sang, etc. Et donc, euh, tu as un cut noir, et du coup, je me dis, OK, euh, bah, il est mort. Et juste après, tu vois euh, Franck en fauteuil roulant. Donc, euh, gros choc déjà, je me suis dit, OK, euh, bon, bah, alors, euh, il s'est pas passé ce que je pensais qu'il allait se passer. Euh, et, euh, et donc, oui, j'étais persuadée qu'il qu allait mourir. Ensuite, euh, la, ce qui suit après, c'est. C'est juste incroyable la mise en scène pour moi, que ça c'est vraiment un peu fait la ascenseur émotionnelle, en mode. Oh, complètement l'ascenseur émotionnel ouf, Il est, est pas mort. En fait, <rire> mais oui, mais en fait, du coup, c'est pour ça que en fait, tu te dis oh, trop bien, ah, bah merde, enfin, tu, tu, tu, tu, sais, tu sais plus, tu sais plus quoi ressentir en fait. Tu te dis mais c'est quoi cette série Arrêtez, tu euh, dans un, dans une machine à laver, enfin, ça, ça va, ça va trop vite, c'est trop fort et. Euh, et, et voilà. Et euh, après la mise en scène qui suit, qui fait très euh, Paul Thomas Anderson, je trouve somptueuse, euh, pour nous achever avec la musique de On the Nature of Daylight. Enfin là, c'était euh, euh, là... vraiment. Mais en fait, moi, c'est ça mais qui m'a, qui m'a vraiment. Euh... Là où je me suis dit, je vais mal finir l'épisode, c'est quand je regardais et que Frank lui dit, non, laisse tomber parce que aujourd'hui c'est mon dernier jour. Mmh. Et là, d'un coup, à ses prononciations de ses paroles, j'ai eu des frissons en mode oh putain. Et ça, je l'ai oui. pris shot, en mode, putain, ils vont, ils vont nous faire vivre la, la, la journée de malade, quoi. Et, et, et tu vis cette journée-là, cette journée où, où, où, où on garde le ton de l'humour en disant, « Bon, ben, bah, tu vas commencer par aller me faire des tosses, en mode, bon, allez, on, on reste euh, souriant. » Et tu vis ça. Et là aussi, le, le, tra le jeu d'acteur de Nico Ferman qui, qui s'effondre en larmes et tout. Waouh. Ouais. Wow. Incroyable. Je vous, laisse, euh, bah, je vous laisse débattre. Hein. Le torrent de larmes <rire> Est... inattendu est la scène où il est sur le canapé là mais il joue tellement bien mm. il, il fond en larmes et nous aussi d'ailleurs mais c'est mm -mm. et, et en fait ce qui m'a plu ce qui m'a plu en fait. c'est ce qui ouais. qu'il reste il est pas égoïste comme 95% des gens il aurait pu dire mais non on continue etc et en fait il comprend il comprend la douleur ouais. de de, de, de, de l'homme qu'il aime et tout et il va le laisser s'en aller et et, et c'est et je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement beau. Euh, et donc on vit cette journée-là euh, avec forcément, euh, forcément, bah, ils, vont, ils, vont, ils vont chercher leur, leur costume oui. de mariage, ils se marient, oui. euh, ils lui préparent le repas qui est le même repas ouais. que la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ça aussi, c'est dans les petits détails. Moi j'ai vu ça, je me suis comme, oh, mais non, mais non, mais non, mais non. Et le, changement et le de... même geste. <rire> ouais. et, et Linou, je pense que c'est quelque chose que tu as remarqué direct, c'est le changement de, de place de, de Bill oui Au exact. Début, vous savez, ils sont ici sur la table et puis ouais. euh, la scène et là, ils là, sont il se juste à côté ça ça je mm, mm, trouve mm. mm. ça aussi ouais, oh, ouais. et c'est ce qu'il lui dit aussi euh, euh, quand il lui dit euh, tu m'aimes oui ben aime-moi de la façon dont j'aimerais que tu m'aimes enfin euh, ok ouais, et, ouais. et c'est tellement, tellement bienveillant parce que comme tu dis il pourrait tu vois on se met à sa place et on se dit waouh mais là ça fait euh, 20 ans que du coup je suis avec la personne que j'aime je vais de nouveau me retrouver seule, non, non, non, non, c'est cuit, tu, tu restes avec moi, tu peux pas faire ça, et en fait, c'est ça, il fait la chose la plus romantique qu'il puisse, euh, qu puisse faire, en fait, c'est juste le OK, accepter, et puis bah, partir avec, parce que tu t'imagines, tu te mets vraiment à sa place, et tu dis, mais qu'est-ce que, qu que j'aurais fait enfin, Après, c'est pour se retrouver de nouveau seule dans un monde post-apo, euh, ils ont vraiment eu un, un cadeau, en fait, je pense pas qu'énormément de personnes dans le monde de The Last of Us a pu vivre ce qu'eux, ils ont vécu, et, euh, et c'est tellement magnifique, enfin c'est un cadeau, normalement c'est un cadeau pour eux et c'est un cadeau pour nous. <rire> ah clairement, ouais. clairement. et de toute façon euh, il lui dit, euh, Bill, hein, il lui dit que de toute façon il n'aurait il aurait jamais pu vivre ça et que du coup il ne bah, veut plus vivre sans lui quoi, donc c'est est ça qui est, qui est beau. Euh, avec Franck qui comprend justement en lui disant tu en as mis dans la bouteille, il fait oui, suffisamment pour tuer un cheval et tout, et, et Franck qui ne lui en veut pas non plus en retour, et ça aussi c'est beau. Tu t as un peu le même sentiment Axel ah oui, totalement. Même si à un moment, j'ai cru que Bill allait faire un choix égoïste de ne pas mettre de médicament dans la bouteille. Ouais. Il aurait été encore avec Last of Us, hein, qui est un univers assez égoïste quand même. Et euh... ouais, puis de toute façon, la, la finalité de la scène est vraiment magnifique. De toute façon, toute leur relation, elle est gérée, mais je sais pas euh, si Druckmann a participé à l'écriture. Non, apparemment. enfin En tout cas, au générique, c'est uniquement Craig Mazin. Bah, il a fait une écriture, mais juste dingue. Je pense que c'est... Un des meilleurs épisodes de série que j'ai vu, beaucoup compris. Et puis même euh, en termes d'écriture et de romance, mais elle est vraiment magnifique. Mmh. Et la, la fin de la romance, je pense que euh, j'aurais été plus déçu que Bill survive. Mmh. Ça, ça, ça m'aurait encore plus détruit que que le choix qu'il fait de partir avec lui. Ah, je pense aussi. Oui. Ouais, je trouve que ça a été très bien. Euh, je voyais pas d'autres alternatives en fait. Pour moi, je me suis dit c'est vraiment ça. la fin parfaite. Euh, et donc du coup, bah, on arrive quelques jours plus tard. Euh, lorsque là, bah, Joël et Ellie, euh, finalement, euh, arrivent. Euh, et là, voilà, donc là, en fait, pour expliquer de nouveau à Linou, en fait, ce qui se passe, c'est que dans, dans le jeu, quand on arrive à la fin du chapitre et qu'on arrive dans l'ancienne maison de, de Frank, euh, enfin, de Bill et de Franck, et qu'on retrouve Franck pendu, Franck a laissé une lettre à Bill. Bill, il va la lire, pas entièrement, et puis il va la froisser et il va la jeter, etc. Et là, donc, c'est Ellie qui tombe sur cette lettre. Alors déjà quand, il, quand, quand, quand elle la lit et qu'elle bloque sur Tess voilà mmh, mmh. là aussi tu te dis ok et après donc as Joël qui prend cette lettre et qui va dehors et qui lui aussi continue à lire la lettre et va la froisser, il fait exactement pareil et c'est ça que j'ai trouvé ça fantastique et j'aurais pensé que c'était Druckmann à l'écriture parce que c'est vraiment une petite référence que, que c'est sa spécialité et là on le retrouve dans la série et donc euh, finalement voilà c'est fantastique on, on, voilà cette fin je la trouve formidable, avec, euh, avec Ellie qui finalement bah, va dire des choses cool sur, sur Bill, en mode bah, ça avait l'air d'être un mec bien, etc., euh, chose qu'elle aurait jamais dit dans le jeu. Et euh, ce, le fameux t-shirt d'Ellie, parce qu'Ellie a son ouais. t-shirt ouais. rouge avec ce, ce fameux coucher de soleil, c'est un t-shirt culte du jeu que tout le monde attendait, et là on le découvre, donc c'est incroyable. On voit la relation un peu père qui commence à naître, avec Joël qui, bah justement, c'est lui qui descend le carton de fringues, etc. Donc tu, tu sens que, bon, chacun est de son côté, mais il y a des petits rapprochements. Le pick-up, et ils s'en vont, c'est la fin de l'épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin On va commencer, bah justement, avec toi. Euh, Axel, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin euh, elle Est Très, très bien, surtout que, bon, il y a encore plein de références. Par exemple, le petit pistolet euh, qu'il récupère... Oui. C'est le même que dans le jeu. Et ça, j'avais remarqué l'épisode, euh, quand il y a l'attaque de Pillard, que Franck sort le pistolet, et je me suis dit, ah c'est marrant, c'est le même que tu as lits dans le jeu. <rire> et euh, la voir le voir euh, voir qui récupérer le flingue à la fin, ça m'a fait rire. Mais euh, ouais, c'est... Et puis surtout, c'est... Euh... Je sais pas si dans le jeu où on avait vu ça, mais c'est la première fois qu'on voit vraiment Joël être submergé par les émotions. Non. Euh je j'ai pas de souvenir de scène comme ça dans le jeu à part euh, la scène euh, une autre scène mais là c'est vraiment euh, on a pas la, la bah, scène où, où Sarah, Sarah meurt à part oh. là on, ouais. on, on, on ouais. le voit pas euh, on, on le voit pas parce que bah, finalement bah, mine de rien, euh, Tess il reste très froid Bill dans le jeu bah, on on voit pas mourir on meurt pas donc on le voit on le voit désolé quand il voit Franck mais bon il connaissait pas Franck mais c'est vrai que on voit pas Joël comme ça effectivement Là, la scène, quand il sort, là, je me suis dit, mais il va s'effondrer. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi de, de dire que, bah au bout d'un moment, euh, Johan, il un en héros, il est aussi atteint par tout ce qui se passe. Mmh. Parce que, dans le jeu, on ressent <rire> un peu la perte de Tess, euh, à travers certains dialogues, mais pas euh, de cette manière-là. Quand il, on il dit, en fait quand le test, il dit et... à Ellie, on ne parle pas de Tess, on ne parle pas de notre passé, etc., tu sens. Et là, justement, c'était ouais. très bien fait de le remettre à ce moment-là. Euh, ouais. J'ai trouvé ça pas mal là, Voir vraiment Joel euh, être sur le point de s'effondrer euh, après tout ce qu'il a vécu, mais j'ai trouvé ça très intéressant pour la, constru la construction de personnages. Et puis, euh, ouais, le dernier plan, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu peur qu'il montre les cadavres de Bill ouais. et Franck. Ouais. J'ai eu un peu peur de ça, mais simplement finir depuis la fenêtre en fait, bah, je trouve que c'est vraiment. Euh... C'est lourd de sens en fait. Ah ben bah, c'est la fin parfaite parce qu'en en fait, donc là pareil pour expliquer ouais. à Linou, en fait le, le menu euh, d'accueil du jeu The Last of Us, en fait c'est un peu la même, la même, la même, le même plan, t'as une ouais. fenêtre avec ouverte sur l'horizon et la toute fin de The Last of Us Partie 2, la, la dernière séquence de The Last of Us Partie 2, c'est la même scène. En fait, il se passe un truc et tu as la caméra qui recule en contre-champ et qui rentre dans une pièce avec la fenêtre, etc. C'est exactement la même... J'ai des frissons juste à en parler, tu vois, juste, juste <rire> à le dire. C'est exactement la même scène, donc voilà, franchement, le, le plan parfait sur la fin. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Linou, de, de cette fin euh, J'ai trouvé hyper intéressant le fait qu'on humanise, euh, qu humanise un peu plus euh, Joël. Déjà, on, on l'avait un peu humanisé euh, dans justement la scène où ils mangent tous les quatre. C'est là que tu te dis, ah oui, tu le revois un petit peu en couple. Alors, même s'il est un peu bougon et un peu effacé, tu arrives plus à le mettre à, à, vraiment à, à l'imaginer en couple, voilà, avoir des moments humains, etc. Euh, et puis là, le fait vraiment qu'il qu qu pète un câble et qu'il sorte, qu sorte d'heure pour, pour, pour respirer, euh, tu as de la peine vraiment pour lui et ça fait du bien de le voir un petit peu exprimer ses, ses émotions. Donc, euh, donc voilà, vraiment, c'était un petit peu dur, mais euh, mais très plaisant. Et moi, c'est la, la, la scène finale, je, elle m'a fait mais euh, elle m'a fait tellement rire parce que c'est vraiment adorable de voir euh, Ellie dans une voiture à se dire waouh, wow, mais euh, c'est trop bien. Et puis euh, et qui lui dit attache-toi et elle pour elle c'est quoi s'attacher enfin, et du coup comme un père vraiment il va l'attacher et euh, <coughs> Moi, je, je suis désolée, mais je vais faire un parallèle avec Mandalorian, oui. parce que du coup, euh, Mando c'est euh, Pedro Pascal, Joël c'est Pedro Pascal, et j'avais, mais j'ai tellement rigolé parce que j'ai revu Baby Yoda donc Grogu et euh, Mando dans un spaceship. Et d'ailleurs, elle le dit, ah, euh, on dirait un spaceship, et euh, je me suis dit, attends, c'est trop gros, est-ce qu'ils font avec une... un clin d'œil À ou, mon avis, euh... il y a une petite référence à mon avis. Ouais. Il doit y avoir une petite référence parce que tu as vraiment... Et puis en plus, ouais, c'est le même plan. Et je me suis dit, bah, ok, on retrouve Mando et enfin euh, et C'est les deux. Du coup, ça m'a vraiment fait sourire et j'ai trouvé ça hyper attendrissant. Et encore une fois, là, c'est confirmé. Moi qui ne connaissais pas l'univers, c'est confirmé. C'est vraiment un père, et, un père et sa fille. Donc, euh, donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se finit d'une façon assez, assez cool avec d'ailleurs la musique qui joue au piano ouais, euh, au début de, de l'épisode. Toujours dans le sens du souci, du <rire> détail. Incroyable. Et pour finir, ouais. toi, Emma, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé de, de toute cette fin d'épisode, l'arrivée de Joël et Lily et le plan final Mais Là, c'est l'achèvement total. Hein, <rire> que, euh, moi, c'est la chanson, la chanson et le plan de la fenêtre. C'est ça qui, qui m'a fait craquer euh, la dernière scène. en fait. Et puis ça y va tout doucement. C'est vraiment pour te mettre au fond. Et... Euh, je rejoins Axel, j'avais peur que, tu sais, quand la caméra est recule. Ouais. on voyait les cordes dos. et je lui dit non, mmh. il ne va pas faire ça. Et là, je me suis dit ok, c'est bon, c'est fini. Mais, non, je, trouve par je trouve incroyable. que c'est encore mieux de ne pas le montrer en fait. Parce qu'on ouais. le devine, ouais. et, et, on le devine ouais. et ça suffit en fait. Et ça suffit et, et c'est vrai que c'est très beau. La lettre de Bill aussi est incroyable parce que là, on ouais, retrouve mais... aussi Bill. On retrouve Bill vraiment ouais. euh, avec Je t'ai jamais aimé, euh, mais les, les gens qui vont se faire piéger par mes pièges, ah, ah, tout, voilà c est, c est, on retrouve Bill quoi. Et ah. euh, d'ailleurs, quand Ellie a dit la lettre, c'est Bill du coup qui s'adresse à Joël et j'ai l'impression que ça. Quand on a le gros plan sur Joël, qu'en fait les mots de Bill s'adressent un peu à, à la relation qu'entretiennent Ellie et Joël. Carrément. Quand elle dit toi, tu dois La protéger, tout ça, on est des protecteurs. On a un gros plan sur Joël. Donc, euh, et on le regarde, il regarde, avant, il regardait la lettre, et après, quand elle lui a dit ça, il regarde Ellie, il ne regarde pas la lettre, il lève le regard sur Ellie, et on a un gros point sur lui. Bah c'est mmh. terrible pour Joël, parce qu'au euh... final, il n'a pas réussi à protéger sa fille. Euh, mmh. Là, Bill lui dit de bien prendre soin de protéger Tess, il n'a pas réussi à protéger Tess, donc forcément qu'il regarde Ellie en mode, putain, jamais 203, elle, il faut, faut, faut que j'y arrive, quoi. Donc, c'est à la fois terrible, et forcément que la lettre, elle n'est pas anodine, et que, et que c'est incroyable. Et donc, euh, ouais. bah donc du coup voilà. voilà, on a fait un peu le, le tour sur cet épisode 3, avant pour terminer vraiment le dernier tour de table à savoir est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimé sur cet épisode, on va commencer par toi Axel, est-ce qu'il y a des choses que par contre tu n'as pas aimé dans cet épisode Ah euh, du tout, du non. tout. Pour, pour moi c'est vraiment un sans faute d'adaptation, euh, intelligent sur la manière d'adapter et de défaire ce que le jeu a fait parce que la finalité de leur relation dans le jeu et dans la série c'est pas du tout la même dans le jeu, c'est plutôt euh, à quoi bon s'attacher parce qu'on finit tous par perdre la personne, les personnes qu'on aime. Et euh, dans, dans la série, c'est euh, à quoi bon survivre si on a personne à qui aimer. Pas euh, et moi, j'ai beaucoup aimé ce message-là. Et euh, pour moi, c'est pour ça que ça va donner une nouvelle dynamique et un nouveau traitement sur la, stuff, sur la série Last of Us dans sa globalité. Ok, très bien. Toi, de ton côté, Emma, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées Non, moi, je trouve qu'ils qu ont bien fait de réadapter euh, toute l'histoire de Bill en série. Parce que j'avais vu, Troy Baker, il précise bien que la licence de Last of Us, c'est le jeu et la série. C'est bien de jouer au jeu pour voir les différences avec la série et vice-versa. Et quand tu as fait les deux, tu as plein de, nou de nouveaux éléments et tout qui viennent construire le personnage. Et c'était le cas pour Bill, c'était vraiment top. Moi, j'ai tout apprécié. Il y a juste un point que je te soulignais, c'est qu'au début, quand euh, Frank il rentre... Euh, il commence à manger et tout. Il est stupéfait en fait par la beauté de la maison et puis il est trop content d'être là. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai peur qu'il profite de la situation. Et après, mmh. la scène du baiser qui mmh. est très rapide, je me suis dit, mais en fait, il n'est il est pas très sain en fait, le... le Franck. Et en fait, si. Mais moi, j'ai ressenti ça, je ne sais pas mmh. si vous aussi, mais je pensais qu'il allait profiter de la situation et euh, se mettre avec nous peut... pour euh, vivre. Euh, On, peut On peut, effectivement. On peut, effectivement. Et toi, du coup, toi, ton, ton côté Linou mais pas du tout, moi j'ai vraiment euh, adoré euh, l'épisode. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ce que, que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, pour revenir à, cette, euh, à la scène de la, de la lettre, euh, donc Bill dit, il euh, euh, y, y a des gens, euh, there are people that are worth saving, donc il y a vraiment des, des gens qu'il qu faut sauver. Et là, on se dit, ok, euh, Joël doit sauver Ellie. Et Moi, qui n'ai aucune idée de ce qui va se passer, je me suis dit, je me suis fait la réflexion, mais est-ce que ce serait pas plutôt Ellie qui va sauver Joël parce que sachant qu'elle est euh, bah, censée être certainement un remède ou j'en sais rien, est-ce que finalement, on ne nous donne pas un petit, un petit, un petit indice à, à, aux néophytes, tu vois, où, euh, tu vois, de se dire, bah, ouais, est-ce qu'il s'adresse à Joël ou est-ce qu'il s'adresse à Ellie Est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire qui va se passer Donc, ce n'est pas une question parce que j'ai pas envie d'être spoilée, mais moi, ça m'a... Et du coup, c'est ça que, que j'adore, en fait. C'est qu'il y a plein de petites théories que nous, on peut se faire, du coup. Donc, euh, donc non, non, tout est tellement bien précis et suggéré. Euh, c'est parfait. Très bien. bah écoutez... On en est à une heure d'émission. On devait faire à la base une demi-heure, hein. mais bon, là, cet épisode-là en temps une heure et, et il était très complet, donc il fallait qu'on revienne en, en, en, en, en, en détail sur, sur cet épisode qui était exceptionnel. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, bien entendu ce que vous en pensez. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez bah, tous les liens pour suivre euh, Axel chez PlayStation Inside, Linou, Emma et euh, également Naughty Dog Mag. Euh, je vais mettre également ton thread Emma, euh, Linou qui est très très bon, Donc euh, comme toutes les semaines. Et donc nous, bah, on se retrouve euh, bah, tout au long de la semaine parce qu'il y a beaucoup de Actualité en ce moment autour de Naughty Dog. On se retrouve euh, lundi matin aux alentours de 4h du matin pour la critique de l'épisode 4. Ça va être changement d'ambiance, hein, je vous le dis. Euh, et donc du coup, on se donne rendez-vous ben, mardi prochain pour un nouveau débat euh, tous ensemble. Sur cela les amis, eh ben, écoutez, prenez bien soin de vous. Et nous, ben, on se dit à très vite. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite. Salut à tous. Salut. Je suis